Je vais au marché. Mais tu vas au marché comme ça? Oui, non. Qu'est-ce que ça fait? Non, mais comment tu peux t'habiller comme ça? Ah, oh, papa, bon, on le pose aussi. Non, chérie, c'est pas normal, va changer. Tu oh. peux porter ça pour aller au marché. Je suis pressé tout à l'heure. Eh? C'est pas normal. Comment une femme mariée peut porter ça pour sortir? Eh? Ah. À mon sang, hein, de toute façon, cette équipe de City ne tourne pas à plein régime. On allez, la relise. Mais n'est-ce pas la râpée, Hein Paris, je n'ai pas la a de Paris, je n'ai de Paris. Papa, et ton type là, c'est... Qui Type de hein? Et as Il est là Il est proche, il fait vite. Et dis-le que j'ai voyagé. Ok. Et que je vais faire un mois avant de rentrer. Ok, d'accord, il n'y a pas de oui. problème. Mmh. C'est qui? Bon. Entrez. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, c'est bon. Ouais, Et monsieur, votre mari? Tu est sorti. Il est sorti. Okay. Je vais patienter, l'attendre. Parce que mieux moi, on a quelque chose à gérer. Ah bon? Oui. Mais il ne va pas rentrer de si tôt, hein? Il bon, a voyagé. Il a encore voyagé. Chaque fois que je viens ici, votre mari est en voyage. C'est le boulot, c'est le boulot. Donc il a du boulot comme ça, mais pourtant il ne veut pas payer mon argent. C'est le temps, c'est le temps, monsieur. Il faut le comprendre, il n'y a pas d'argent. Il ne va pas rentrer aujourd'hui. Hein. Peut-être dans la semaine prochaine. Donc, madame, oui. vous avez vu le fixe Oui, bien sûr. Wow. Il y a toujours plus que c'est un sport seulement pour les hommes. Non. Donc, il y a des femmes qui aiment du sport ici. Vraiment. Oui. Ça, c'est normal. C'est normal. C'est ça qui bouffe tout mon argent. Monsieur, il y a un problème. problème. Non, je dis cette lumière. Oui. Cette lumière, c'est de la bonne qualité. Oui, oui, oui. C'est une qualité qui dure tellement que beaucoup de personnes me demandent à acheter ça. Quand je, je, je vois ça, je me dis pourquoi ne pas voir si c'est la vraie qualité en fait. C'est la vraie qualité. Hey, oh, monsieur. monsieur. Oui. Oh. monsieur. C'est la vraie qualité. Tout va bien. Ouais, ça va. ça va Vous êtes sûr? Très bien. Je suis là, je, là je suis devant, devant vous. Vous savez que vous avez une beauté angélique? Merci. Et, cette sorte de beauté ne ne mérite pas de perdre son temps avec un vaurien comme Abyss. Oui Tu l'aimes tel qu'il est C'est pas ça le truc. C'est pas un mec qui a le truc. Oui Abyss n'est personne. C'est un bandit, c'est un coureur de Non. C'est pas bon, tu appelles tout ton temps avec Abyss. Après, il te déçoit, tu fonds en pleurs, c'est pas normal. Abyss n'est pas une bonne personne, tu vois. C'est si, si, si, ces genre de beauté, je ne sais pas qui. Non, pardon, monsieur. Je suis. Hein soir, Je suis une femme mariée après tout. Oh non, c'est pas cette histoire <rire> C'est comme que tu as, de votre <rire> beauté. Et ta fille qui est un petit, quelqu'un qui a la basse classe. Oh. Mais une beauté comme celle-là ne peut pas rester avec cette personne. Regardez hein? tout ça. C'est une femme. Avec un père. C'est pas nous. Mais je l'adore. Assez ah, C'est quoi Mais parce que je te dois, tu viens parler de moi comme ça devant ma femme tu es pour mais tu de me voir comme ça devant, devant ma femme non, non, non. Hein Je te dois combien oui. Mais je te dois combien Dis-moi, oui. je te dois combien Soudo Non, écoute-moi qui, qui. Mais qui moi, voilà, c'est cette femme-là, moi, je vais. dans. Ça, c'est cette femme ah. comme tu... Mais tu vois que je n'étais pas, pas là. Je te connais bien, Soudo. C'est toi seul qui peux l'arriver, là. Comprends-moi J'ai compris. C'était juste un coup. Je savais que tu étais caché dans la maison. maison. C'était juste pour voir si tu allais sortir ou pas. Maintenant, je ne suis pas venu pour ça. Je veux mon argent. Point. Donne-moi mon argent. Sinon, on règle ça autrement. Tu, tu oses encore réclamer ton argent avec ce que tu viens de faire devant moi Et puis quoi Tu croyais que je n'étais pas là mm -hmm. Mais je t'ai piégé. Ah. Je t'ai piégé, Drono, Drono. tu Je t'ai piégé oui. pour voir ta réaction. Donne-moi mon argent. Je ne suis pas là pour ça. Reste là, je t'appelle la police de fuite. Ah. Avec tout ce que tu viens de faire là. Je t'appelle la police tout de suite. Et tu ne bah te quittes pas chez moi, tu t'appelles la police. Et tu dis quoi la en dis la Tu ne te quittes pas chez moi maintenant, Tu t'appelles la, la police. Maison. Et te dis quoi à la quoi Violation à domicile, Sortez en même temps. Vous me même pas, pas la porte. Écoute, je m'en vais, Mais je n'oublie pas mon avis. N'oublie pas mesdames. N'oublie pas tout ça. N'oublie pas mesdames. Il n'est pas de pas Mais c'est un ah, un je vais ça, aussi Je le je